Mon nom est Pascal Detrault, je dirige en fait euh, une cellule de l'Université de Liège qui s'appelle le SMART et qui a pour fonction principale euh, d'aider les enseignants euh, qui le souhaitent, sur base volontaire, à améliorer la qualité de leurs évaluations. Alors on a euh, a priori... L'essentiel de notre travail est une aide logistique, donc on les aide à corriger euh, le testing standardisé, les QCM, avec un système qu'on a, qu a créé à cette fin là Mais c'est un bon moyen, cette aide logistique, pour arriver à petit à petit, par petits pas, à réaliser une aide méthodologique sur la réalisation d'abord de leur QCM, mais aussi très vite sur la réalisation de leurs euh, épreuves qualité. On même si c'est une grande part de notre core business, le smart ne défend pas l'idée que les QCM permettent de résoudre tous les problèmes d'évaluation. Loi de là, c'est même une idée un petit peu inverse qu'on euh, qu propose. Non pas que les QCM ne le permettent pas, mais que l'idéal est d'avoir un mixte entre une série de modalités d'évaluation. Donc assez vite, on arrive à donner du conseil méthodologique. Mais c'est vrai que les enseignants qui viennent nous voir au début, et c'est une force pour nous, c'est vraiment une aide précieuse, viennent nous voir pour avoir une aide logistique. Au début, la qualité ils ne sont pas très intéressés par ça. Et puis, petit à petit, sans que ça leur demande d'efforts, notamment en leur fournissant des statistiques sur la qualité de leurs questions, j'imagine qu'on verra ça tout à l'heure, euh, ils se disent peut-être qu'on fait la qualité, c'est intéressant. S'il n'y avait pas cette approche qualité, j'aurais fait des bêtises. Et donc, grâce à ça, on met le pied dans une approche qualité euh, avec eux. Alors, sur euh, le premier slide, je dis, euh, la qualité en évaluation n'est pas le bout du chemin, c'est le chemin. Et je crois que c'est important. On va voir aujourd'hui euh, énormément de biais qui ont trait à la, à la, à la, à la qualité de ce qu'on peut faire en évaluation. Les évaluations que vous mettez sur pied, quelle que soit la bonne volonté, quelle que soit l'expertise que vous avez, elles comportent en elle un certain nombre de biais. On va voir aussi une, euh, un modèle qu'on a développé qui permet normalement d'essayer de résoudre un certain nombre de ces biais. Mais même si vous appliquez ce modèle, l'idéal d'une qualité totale dans vos évaluations, vous n'y arriverez pas. Ce n'est pas grave, ce n'est pas pour ça qu'il faut renoncer à mettre de la qualité dans vos évaluations. Je pense que petit à petit, en améliorant de session en session la qualité de vos évaluations, vous allez monter sur un continuum de qualité. Alors peut-être que vous n'arriverez jamais à 100% de qualité parce que vous ne faites pas que ça dans votre vie de l'évaluation, et heureusement d'ailleurs, mais en tout cas monter sur ce continuum doit être, selon moi, l'ambition que, que vous devez avoir. Alors, j'ai euh, ici notre ami Calvin Eops et notre ami Bart Bartimson euh, que j'ai pris en train de participer au test. On l'oublie souvent, mais derrière tout ce qu'on est en train de faire par rapport à des dispositifs euh, d'évaluation, il y a des étudiants. Et les étudiants, ils sont là et l'évaluation pour eux, c'est quelque chose d'extrêmement important. Peut-être même pour eux, ils le considèrent plus important que les apprentissages qu'ils ont réalisés. D'accord Pour eux, c'est vraiment ça. C'est le corps de, de leur métier d'apprenant. C'est ça. Alors, on peut discuter du bien fondé de ça, mais pour eux, c'est réellement ça. Quand je donne une formation à l'université avec des assistants ou des enseignants dans le domaine de l'évaluation, je commence systématiquement, pendant une heure, à faire le tour des expériences, des anecdotes négatives que les enseignants, chercheurs qui sont là en face de moi, ont vécu en tant qu'évalués. Alors, il y a quelques faits remarquables. Premièrement, tout le monde a des anecdotes négatives. Donc, tout le monde a déjà été mal évalué dans sa vie. OK Donc ça, c'est... Mais enfin, ce n'est pas une grande surprise. Vous-même, si vous y pensez, il y a des moments comme ça que vous avez euh, connus. Deuxième élément, on a quand même des gens qui ont un certain statut universitaire. Ils sont soit assistants, soit enseignants. Ils ont le sentiment, à un moment donné, que leurs compétences n'ont pas été entendues à cause d'un mauvais dispositif d'évaluation. Certains ont réorienté... Certains ont réorienté leur métier, ou leur apprentissage, ou leur filière d'études, à cause d'une évaluation. Certains ont décidé de ne pas prendre une filière parce qu'il y avait un enseignant avec qui ils avaient une mauvaise expérience d'évaluation. Vous voyez, Donc l'évaluation est quand même quelque chose qui est à très haut porteur d'enjeu. C'est quelque chose qui est fondamentalement important pour les étudiants, et je pense que ça, il ne faut pas l'oublier. Alors, on a réalisé euh, il y a quelques années maintenant une enquête euh, au niveau de l'Université de Liège sur les pratiques d'évaluation des, des enseignants. Et il y a un phénomène que j'avais envie de, de vous montrer pour amorcer le début de cette, euh, cette discussion. On a posé deux questions. La première, c'était est-ce que vous pensez que pour évaluer, il faut un certain nombre de compétences Et là, on avait grosso modo tous les enseignants qui tout à fait d'accord ou oui plutôt d'accord avec ce, ce, cette question-là donc oui la compétence l'évaluation c'est quelque chose qui nécessite de la compétence ils étaient d'accord là-dessus on leur demande est-ce que vous vous avez cette compétence on voit qu'ils sont un petit peu au moins à être tout à fait d'accord avec l'item mais ils sont quand même plutôt d'accord avec le fait que oui oui oui ils ont cette compétence et en fait il y avait une question dans le questionnaire aussi qui était est-ce que vous avez eu une formation à l'évaluation et la réponse était non à 97% des cas donc L'évaluation pour les enseignants, c'est quelque chose qui est important, qui nécessite de la compétence, mais pas nécessairement une formation pour devenir compétent. D'accord On pourrait discuter longuement là-dessus, et je n'est sais pas le, le but de la présente communication, mais ça me semblait important de se dire, est-ce qu'on est vraiment réaliste par rapport à nos propres capacités d'évaluation Ou est-ce qu'on ne les surévalue pas Est-ce qu'on ne pense pas qu'on est peut-être des surévaluateurs Anecdote, euh, on fait participer un, un assistant à une, à une, à une journée d'études sur des modalités d'enseignement, et l'assistant qui faisait... Par ailleurs, de très bonnes choses en termes d'enseignement arrivent et à un moment donné, on lui demande mais quoi comme processus d'évaluation Et il répond bah, Vous savez, le processus d'évaluation, moi, l'étudiant ou l'étudiant rentre, tout de suite, je sais combien il va avoir. Il suffit que je vois comment il rentre, quelle posture il a, je sais combien il va avoir. Évidemment, ça fait un peu frémir les évaluateurs que nous sommes, mais il avait beaucoup d'assertivité en disant ça, il est assez c'est sûr de lui. Attention, est-ce qu'il n'y a pas une surestimation dans notre capacité à évaluer Alors, évaluer, euh, c'est quoi C'est recueillir un score ou une note, Et dans cette note, qu'est-ce qu'il y a De quoi est-elle composée Elle est composée, ce qu'on avait appelé d'un score vrai, donc la compétence réelle que, que, que l'étudiant a pu exprimer, mais aussi d'erreurs de mesure, d'accord Erreurs de mesure qui peuvent être systématiques, donc les mêmes pour tous les étudiants. C'est le cas, par exemple, quand votre examen, imaginons, pose des questions sur des éléments que vous n'avez pas vus au cours. Là, il y a bien une erreur systématique, tout le monde est confronté à cette erreur-là, où l'erreur peut être aléatoire. L'état de forme de l'étudiant au moment où il répond, l'ordre de passage de l'étudiant, on verra toute une série de biais qui expliquent que ces erreurs peuvent être tout à fait euh, aléatoires. Et le but, je pense, de nos évaluations, et d'augmenter la qualité de nos évaluations, c'est d'augmenter la part du score vrai, donc, et de diminuer toutes les erreurs de mesure qu'on recueille lorsqu'on prend la note, euh, ou qu'on qu qu calcule la note, euh, d'un étudiant. Alors pour faire ça, pour diminuer euh, ces erreurs-là, ben c'est bien de les connaître. Déjà, c'est un premier pas. Et donc la première partie de l'exposé va porter là-dessus, va porter sur quelles sont les erreurs classiques qu'on peut faire quand on évalue et qu'on est de bonne foi. Alors, les principales sources d'erreurs, A, c'est le test. Je vais vous le dire, si vous posez des questions sur une matière qui n'a pas été vue au cours, c'est bien une erreur liée au test. On va avoir un certain nombre de slides là-dessus. La copie en elle-même, on verra qu'elle est porteuse de biais. Non seulement la copie prise de manière isolée, mais la copie, quand elle se trouve associée à d'autres copies pour la même évaluation. Je vous montrerai tout ça euh, tout à l'heure. L'évalué lui-même est porteur d'un certain nombre de biais. Seul ou quand il est comparé à d'autres évalués. On verra ça également euh, tout à l'heure. Le correcteur lui-même que ce soit dans le cadre d'un QCM où il a quand même une série d'actions qu'il peut prendre une fois que les données ont été traitées, ou que ce soit dans le cadre d'une correction de réponses ouvertes longue d'essais, de démonstration, etc., peut porter en lui un certain nombre de biais. Et on le verra aussi, quand il y a plusieurs correcteurs qui corrigent un certain nombre de copies, il y a aussi des différences. On verra ça euh, tout à l'heure. Évidemment, ces éléments-là seuls, ne sont pas pertinents. La copie, s'il n'y a pas un évaluateur, euh, n'est pas porteuse de biais. Donc ce sont les interactions, mais ça je le dis maintenant parce que c'est évident et je n'y reviendrai pas, mais ce sont les interactions à toutes ces euh, parties du modèle qui nous intéressent. Alors concentrons-nous un petit peu sur, euh, sur le test en lui-même. Le test, on ne peut pas aborder la qualité euh, dans le testing sans aborder euh, la notion de, de validité. D'accord. Alors la validité, c'est un concept qui a pas mal voyagé euh, dans le XXe siècle avec euh, pas mal de conceptions un petit peu différentes. En 1999, ce concept a été euh, clarifié. Il nous dit quoi Que c'est l'adéquation et la pertinence des inférences prises à partir des résultats du test. Alors quelles sont les inférences, vous que vous prenez en tant qu'enseignant sur base d'un résultat du test La plus majeure, c'est la réussite échec. D'accord Après, vous avez évidemment le score et le score qui permet d'obtenir un grade, etc. Donc en fait, c'est, est-ce que quand vous donnez une réussite ou un échec à un étudiant sur base du score, est-ce qu'on est bien sûr que la compétence de l'étudiant mérite cette réussite ou cet échec Avouez que c'est une question qui est quand même cruciale. D'accord Alors, pour... Essayez de rentrer un petit peu dans ce critère de, de, de validité pour le mesurer, pour faire une analyse de la validité de votre testing. Il y a, euh, toujours défini euh, en 99, cinq éléments de preuve. On parle maintenant d'éléments de preuve. Avant, on parlait de type de validité. Maintenant, on parle d'éléments de preuve. Alors, il y a un élément de preuve basé sur le contenu. Autrement dit, est-ce que le contenu de votre test est bien fidèle au contenu que vous avez enseigné Est-ce qu'il est. -ce qu suffisamment couvert, le contenu que vous avez enseigné par votre test, euh, est-ce qu'il n'y a pas du contenu que vous n'avez pas abordé lors de votre euh, formation qui est abordé par votre test, etc. Donc c'est le contenu, la preuve du contenu. Alors on a la preuve aussi du process, d'accord Le process de la réponse. Est-ce que le processus intellectuel qui a mis l'étudiant pour répondre euh, à une question est eh bien celui qui était visé par la question si je, vous dis pourquoi, si je vous pose la question pourquoi Napoléon a-t-il perdu euh, à Waterloo, d'accord Alors soit j'ai vu ça clairement au cours, c'est-à-dire que je suis professeur d'histoire et j'ai expliqué très clairement pourquoi Napoléon avait perdu et ce que j'attends c'est qu'on restitue ce que j'ai appris. On est là dans une mesure de connaissance, Est-ce que l'étudiant qu'on a en face de nous connaît. Soit on n'a pas abordé ce sujet-là au cours, on est dans un cours de français, on va donner un texte sur Napoléon et puis on va poser ce sous forme de lecture silencieuse où euh, on va poser cette question-là. On n'est plus dans l'ordre de la connaissance, on est dans l'ordre, euh, oui, on, on est dans l'ordre de la compréhension de documents. D'accord Soit cette question doit être répondue par l'étudiant en faisant toute une série de liens, des éléments de matière qui ont été vus sur la stratégie géomilitaire, euh, sur euh, l'histoire euh, euh, du monde à ce moment-là, etc. Et là on est dans une question qui est une question d'analyse. D'accord Donc, est-ce que la question que vous posez, est-ce que la démarche que l'étudiant va faire pour répondre eh bien, est bien celle qui était visée par le cours Si vous donnez tout un cours euh, théorique, ex cathédra, un peu comme je vais le faire maintenant, et que vous évaluez en posant des exercices, il y a un problème de validité de process de votre évaluation qui ne correspond pas aux apprentissages que vous euh, aviez visés. Alors, autre élément, autre preuve de, de la validité, c'est la cohérence interne du test. Si vous avez une idée un peu, un peu claire des différents euh, facteurs qui interviennent euh, dans l'apprentissage euh, par rapport à votre matière, on espère que vous l'ayez, il faut que les items du test, si on fait une analyse factorielle, si on s'intéresse à la cohérence interne du test, nous rendent ces euh, facteurs-là. On va parler d'Alpha de Chromeback, on va parler de, de bis dans le testing standardisé, c'est est-ce qu'il y a une cohérence euh, en fonction des, des, des, des éléments que vous voulez euh, mesurer en termes de structure du test. Alors, ici, les deux éléments sont moins peut-être utiles quand on est euh, enseignant, c'est la relation avec d'autres variables mesurées. Alors, dans le cadre, on sera un peu du cadre de l'évaluation stricto senso d'étudiants, dans le cadre de l'évaluation des enseignements par les étudiants, questionnaire d'avis que remplissent les étudiants. Euh, il y a tout un tas d'études qui ont été faites et un des moyens pour expliquer que cette méthode est valide a été de confronter le score obtenu par un enseignant quand il est évalué par ses euh, étudiants au taux de réussite par exemple des étudiants ou à l'évaluation faite par les pairs ou à l'évaluation faite par une autorité académique. Et donc comme ces scores-là corrélaient, on a dit bah, finalement cette mesure qu'on a là, bah, elle reflète bien quelque part la qualité de l'enseignement qui a été donné, puisque d'autres mesures qui mesurent ça euh, sont corrélées avec cette mesure. Okay Donc ça c'est euh, le quatrième preuve, mais c'est vrai que dans votre cadre à vous c'est un peu plus difficile, sauf si vous faites des évaluations euh, récurrentes dans le cours et vous pouvez à un moment donné voir s'il n'y a pas une évaluation euh, que vous faites à un moment donné pour laquelle vous avez des résultats étonnants par rapport aux évaluations que vous faisiez précédemment, par exemple de bons étudiants qui échouent ou de mauvais étudiants qui réussissent. D'accord les conséquences du test, je crois que c'est en 99, c'est vraiment ça qui a été mis sur le devant et qui est vraiment intéressant par rapport au concept de la validité. La validité c'est est-ce qu'on est sûr que les conséquences du testing sont bien celles qui étaient visées, d'accord Et là, c'est une, vraiment une question qu'on peut, qu qu peut se poser. Ça fait partie des inférences qui ont été prises sur le test aussi, mais parfois il y a des, euh, des, des éléments qu'on n'avait pas imaginés et qui, et qui se produisent. Par exemple, on voit qu'un qu étudiant qui a échoué à un test abandonne son année parce qu'il a échoué à ce test-là. Ce n'était pas ça que le test devait mesurer, enfin, devait, le test ne devait pas mener à ça, il devait mener à porter un jugement sur la performance de l'étudiant. Mais là, voilà, il y a une conséquence dans un processus de testing qui n'est peut-être pas nécessairement voulu, ça peut être utile de l'analyser. Qu'est-ce qu'on en fait après C'est un autre débat, mais en tout cas, analyser cette conséquence non voulue semble tout à fait euh, important. Et donc, si vous avez suivi ce que, ce que je viens de dire, on ne peut pas dire d'un test a priori ou d'un examen a priori qu'il est euh, valide de manière décontextualisée. C'est lorsque cet examen a été présenté aux étudiants et qu'un certain nombre d'analyses ont été faites sur sa cohérence interne, sur les conséquences qu'il a eues, etc., qu'on peut porter un jugement sur cette euh, validité. Alors, dans notre domaine, nous, les, euh, la validité, c'est quoi C'est bien s'assurer que l'examen mesure les acquis d'apprentissage, qui étaient visés par l'enseignement, d'accord euh, que les conséquences que ces, cette évaluation a eues sont bien conformes à celles qui étaient euh, visées. Alors là aussi, dans l'enquête Prades, on avait posé deux, ans, deux questions là-dessus, et couvrir l'ensemble de la matière lors d'un examen certificatif est important, était plébiscité, mais on voit quand même qu'il euh, n'y avait euh, que 40% des enseignants qui étaient tout à fait convaincus de ça, les autres étaient plutôt convaincus de ça. Euh, et les résultats de l'évaluation reflètent la compétence de l'élève à la fin du cours par rapport au contenu abordé, eh bien on voit aussi qu'il euh, y a plus de gens qui sont plutôt d'accord que tout à fait d'accord avec ça. Si ce n'est pas ça, bah, qu'est-ce que ça évalue Ce serait intéressant d'aller poser la question aux enseignants. On ne l'a pas fait, euh, on aurait dû. <rire> Alors, maintenant qu'on sait tout ça, quels sont les éléments, les éléments qui peuvent influencer cette, cette validité Eh bien il y a déjà le format du questionnement le format du test. Vous avez parlé dans l'introduction de QCM, est-ce qu'on les abandonne ou pas Est-ce qu'on fait des testing euh, ouverts ou pas Ce sont d'excellentes de, de, questions. On sait que les QCM ont un certain nombre de qualités, notamment lors de la correction, elle est standardisée. D'accord On sait aussi que ça ne permet pas de tout évaluer. La synthèse par, euh, par QCM, vous n'y arriverez jamais. Hmm Alors, certaines études nous disent que le testing standardisé, notamment lors de QCM, est assez bien corrélé avec ces performances d'ordre supérieur, voire même sont de bons prédicteurs de ces éléments d'ordre euh, supérieur. Mais vous le savez, euh, même si ces études le disent, bah, les étudiants n'en sont pas convaincus. Il y a aussi là, à un moment donné, des éléments à faire pour que cette évaluation soit acceptée par l'ensemble euh, de, des, des parties prenantes de l'évaluation. Et donc, voilà je pense que c'est important d'aller au-delà euh, du testing standardisé pour ça. Alors, quand on s'intéresse uniquement aux QCM, on a des éléments qui permettent d'améliorer la qualité des QCM. Et par exemple, on a un certain nombre de règles formelles qu'il est recommandé de suivre pour améliorer la qualité de ces QCM. Alors, ce ne sont pas des règles qui ont été pondues sur le coin d'une table ou des règles de bon sens. Dans les années 60, il y a euh, toute une série de, de démarches scientifiques qui s'appellent la test Wisness, où on va essayer de euh, voir comment les étudiants répondent à des questions euh, uniquement sur base de critères formels, sur la forme, pas sur le fond. Et pour faire ça, on avorte des questions qui n'existent pas. Par exemple, qui a écrit euh, le tueur à la barbe noire de l'hôtel Mercure le 23 mars, donc la question n'existe pas, il n'y a pas de réponse, et on va proposer des, des solutions. Et ces solutions vont varier sous la forme, il y en a qui sont plus longues que d'autres, il y en a qui contiendront des négations, enfin, on va faire varier toute une série d'éléments là-dessus, et on va voir ce que les étudiants répondent. Comme la question n'existe pas, en théorie on devrait avoir une répartition aléatoire du choix des étudiants, et on constate que ça n'est pas le cas. Par exemple, quand il y a une solution beaucoup plus longue que les autres, les étudiants la choisissent. C'est un exemple que je vous donne. Eh bien, grâce à ce genre d'études, on a pu établir une vingtaine de règles, nous on en a 27, à utiliser pour, à un moment donné, essayer d'améliorer uniquement sur base formelle, la rédaction euh, des QCM. Donc voilà un élément qui permet d'améliorer euh, la qualité du test quand on fait du QCM. Deuxième élément, on a déjà parlé de ces indicateurs de qualité de questions après le test, le RP.bis, vous en parlerez tout à l'heure, donc on ne va pas l'aborder maintenant, mais il y a tout ce qui est fonctionnement différentiel des items. Autrement dit, à compétence égale, donc on a pu maîtriser cette compétence-là, est-ce que les items, un item en particulier, ne favorise pas, par exemple, les filles par rapport aux garçons D'accord C'est des questions qui sont importantes. Pour la petite histoire, le CELOR, que vous connaissez, l'organisme qui recrute les agents fédéraux, met toutes les années plusieurs milliers d'euros sur la table pour que leur test standardisé vérifie bien qu'il n'y a pas des items qui fonctionnent différemment en favorisant les filles, les garçons, les allactones, les, éter... les... les... autochtones, etc., etc. D'accord Donc ce sont des éléments qui sont importants à prendre en compte. Et par exemple, mais on le verra tout à l'heure, certains formats favorisent plus les filles que les garçons. C'est une évidence scientifique. Alors quand maintenant on sort un peu de ce QCM où on s'intéresse plus aux questions à réponse ouverte longue, on constate qu'il est très difficile, et la suite de l'exposé abordera pas mal ce point-là, d'avoir une fidélité intercorrecteur ou entre les correcteurs. Autrement dit, la feuille qui est évaluée à un moment donné pourrait ne pas être évalué de la même manière à un autre moment ou si c'était un autre correcteur euh, qui la corrigeait. Et on, une des données essentielles, je pense, de, de, la, de la littérature est que cette euh, fidélité dépend très fort des schèmes de correction qui sont proposés au correcteur. Donc si on est par exemple dans euh, de la formule mathématique, ou de la démonstration mathématique. Il y a tout un tas de repères évidents, de démarches, que l'évaluateur peut suivre sans ambiguïté pour arriver à un moment donné à dire si la réponse est correcte et à quel point elle est correcte ou non. Quand on est dans l'écriture d'un essai en philosophie et qu'on doit l'évaluer sur le fond, sur la forme, euh, eh bien là, on n'a pas ces, ces, ces repères au niveau de la correction et là, on arrive à des, à des éléments qui sont beaucoup plus difficiles à mettre euh, en cohérence. Quand on est dans le premier cas avec des formules, euh, par exemple scientifiques, James a montré qu'on pouvait avoir une corrélation de 94%. C'est n'est pas l'idéal, mais c'est déjà très très très bien. Par contre, quand on est dans le deuxième cas et des essais, Lucas a démontré, euh, lorsqu'il y avait 44 copies et 6 correcteurs, donc il y a 44 copies d'étudiants, 6 correcteurs qui corrigent toutes les copies, d'accord et eh bien, il n'y a qu'une seule copie qui a le même score pour tout, tous les 6 correcteurs. Et pourtant, les chaînes ne comportent que 6 points. d'accord Donc c'est quand même assez interpellant. Hein donc, quand on conçoit un test, essayez. Ce n'est pas toujours possible, ça dépend ce qu'on mesure, mais d'avoir des schèmes de correction qui facilitent le travail du euh, correcteur. Alors on a vu, hein, c'était euh, le modèle que je vous ai présenté tout à l'heure, que le test avait, avait un enjeu. La copie, l'évaluer le correcteur en ont aussi, mais avant de présenter ça, je dois faire un, un petit détour pour vous expliquer ce que c'est que la docimologie euh, critique. Donc la docimologie critique, c'est, a, a eu son heure de gloire entre les années euh, 60 et, et 90, on en fait toujours un petit peu, mais beaucoup moins, et elle a été portée en, du côté francophone européen par des auteurs comme Pierron, Caverni, Delain a pas mal trempé, c'est lui qui a euh, trouvé ce nom de, de, de docimologie, Bognol aussi, donc voilà, il y a une série d'auteurs qui ont travaillé dessus, mais c'est aussi euh, des études qui ont été menées du côté anglo-saxon et notamment, aux États-Unis. Alors, ces études, euh, elles essayent justement de voir quelle est cette cohérence entre correcteurs ou à l'intérieur même d'un euh, même correcteur. Elles se basent sur cinq méthodes, en général. D'accord La première méthode, on va proposer un même jeu de copie. C'est le même jeu de copie. On va le présenter à un correcteur. Et après. Quand un certain temps est passé et que le correcteur ne se souvient plus, on va lui représenter les mêmes copies. Et on va voir si l'évaluation qu'il a faite à un moment T sera identique sur les mêmes copies à une évaluation qu'il fait à un moment T plus 1. C'est assez classique dans le domaine de la docimologie critique. Deuxième méthodologie, on va proposer euh, des jeux de copies, mais à plusieurs correcteurs. Et on va voir si les correcteurs sont en accord entre eux, on en a déjà euh, parlé. Alors, troisième méthode qu'on va utiliser, on va s'intéresser à une copie en particulier et on va la placer différemment dans l'ordre des copies à corriger. On va la mettre au début du test puis à la fin du test. On va la mettre derrière une très bonne copie ou derrière une copie médiocre. Et donc on va s'intéresser pour voir si cette copie-là, on s'intéresse à une seule copie, va avoir un jugement différent en fonction de la place qu'elle a dans la séquence des copies à corriger. Quatrième méthode... On va toujours s'intéresser à une même copie, mais on va la mettre, encore une fois, on va s'intéresser aux autres copies, et on va mettre cette copie dans un ensemble de copies euh, dont la dispersion des scores va être plus ou moins large. D'accord Et enfin, euh, une même corroge.. Euh, oui, c'est ça. Et enfin, on va donner un certain nombre de, de copies à des correcteurs, mais on va associer ces copies à un certain nombre d'informations qu'on va donner aux correcteurs qui sont par exemple euh, l'âge de l'étudiant qui a répondu, ou, son, ou le, le genre de l'étudiant qui a répondu, ou le statut socio-économique de l'étudiant qui a répondu, et on va voir si tout ça influence le, le correcteur. Donc c'est cinq méthodes assez classiques et il y a plusieurs, dizaines, peut-être plusieurs centaines d'articles qui ont utilisé l'une de ces cinq méthodes pour porter un regard sur les biais lors de euh, la correction, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors la copie en elle-même, maintenant on s'intéresse uniquement à une copie, Eh bien il y a une série de critères formels que peut avoir cette copie et qui va influencer le euh, correcteur. En 1927, James, donc on est quand même presque il y a 100 ans, hein, constate que les copies bien écrites, bien calligraphiées, ont un score supérieur euh, aux autres. Ce qui ne veut pas dire que c'est un biais, peut-être que les, les, les, les corrections bien calligraphiées sont des étudiants qui sont plus performants que d'autres. Alors on a vérifié si c'est un biais, un peu, assez bien plus tard quand même, en 1976, et on va proposer à 80 correcteurs les mêmes copies, mais certaines vont être copiées pour, euh, avec une calligraphie d'un certain type, d'autres pas, euh, etc. Et on constate qu'effectivement euh, c'est un biais. La qualité de l'écriture influence le correcteur, les copies mieux écrites ont un score supérieur euh, aux autres. Un peu plus tard, Bull et Steven se disent, oui, mais est-ce que c'est vraiment euh, un, un effet qui est isolé, ou est-ce que cette beauté euh, de l'écriture, on, on peut travailler un peu là-dessus. Et ils proposent euh, donc des copies, encore une fois, calligraphiées de manière euh, différente, parfois très proprement, parfois euh, euh, de manière peu lisible. Euh, et ils vont associer aux copies la photo, présumée, hein, si on est dans des plans expérimentaux, de l'étudiant ou de l'étudiante. Et ces photos sont caractérisées comme étant attrayantes, dont jolies, des jolies personnes ou des lettres personnes. D'accord Et ils constatent que cet effet de la beauté de l'écriture joue essentiellement pour les filles, jugées jolies. D'accord Donc c'est quand même assez euh, étonnant. Je veux dire, on, on a en tant que correcteur ce genre de biais qu'ils peuvent influencer. Ils ne le disent pas, ils ne le disent pas, mais... Euh, <rire> En 79, je pense que beaucoup de correcteurs étaient des garçons, effectivement. Alors, Massé creuse un peu la question et il dit « oui, cet effet existe, mais il existe moins ou il n'existe pas pour les correcteurs expérimentés. » Donc, Vous savez qu'aux États-Unis, il y a des gens dont c'est le métier de corriger. Il y a des tests vraiment de grande ampleur. Et leur métier, c'est de corriger, donc il y a des expérimentés et des novices. Eh bien, pour les expérimentés, Massé dit que cet effet n'existe pas. Et alors Klein et Taupe aussi font le même genre d'études assez récemment, en 2005, mais non seulement ils s'intéressent à, à la qualité de, de l'écriture, mais ils vont aussi s'intéresser aux supports utilisés, est-ce que la personne a utilisé un crayon, un bic, un stylo, ce genre de choses, et un certain nombre de fioritures, est-ce qu'il y a de la couleur, est-ce qu'il y a des encadrés, euh, etc., etc. Et ils constatent que cet effet, pour ces trois facteurs-là, existe bien réellement. D'accord Le crayon étant... Euh, plus sévèrement jugé que le mic, par exemple. D'accord Donc, c'est quand même des effets qui sont, euh, me semble-t-il, assez, euh, assez étonnants. Enfin, pas étonnant. Euh, je veux dire, c'est bien d'en être conscient. Alors, on passe sur autre chose, on est sur une évaluation qui est enregistrée, et on va un peu jouer sur la qualité sonore de la bande sur laquelle la performance a été enregistrée, et le trouve. En, en, en 3, on arrive aux mêmes conclusions, si l'enregistrement sonore est mal fait, il y a une tendance, alors que la compétence elle-même est, est égale, hein, la performance est identique, il y a tendance à être plus sévère de euh, la part des correcteurs. On s'en éteindra moins, l'orthographe et la grammaire ont une importance, même lorsque est, il est annoncé que ce n'est pas un critère d'évaluation, Dès que les correcteurs savent que ce n'est pas un critère d'évaluation, qu'ils ne doivent pas en tenir compte, mais de manière plus ou moins consciente, probablement inconsciemment, ils en tiennent compte, cette chaise qui a montré ça en 83. Alors on va s'intéresser aussi à une autre variable qui est la lisibilité du texte, mais non plus la lisibilité de la, de la calligraphie, mais le style du texte. Est-ce qu'il y a beaucoup de figures du style Est-ce qu'il y a des, des phrases en enfin, que, et Vous savez qu'il y a des indices de lisibilité qui existent par rapport à un texte. Eh bien, On va confronter ces indices de lisibilité par rapport au texte, et on voit que plus le texte, Manque de lisibilité sur le style, non pas sur la forme, plus les correcteurs sont sévères, alors que les arguments de fond du texte, des, des, des copies sont est, est identiques. Il y en a qui sont présentés de manière lisible et les autres de manière euh, moins lisible. La longueur du texte a un effet aussi. Un texte trop court un texte trop long par rapport à la performance demandée est jugé plus sévèrement donc mettre des fioritures euh, euh, en termes de texte, écrire plus de texte pour montrer qu'on sait, alors que le correcteur sait exactement ce qu'il vise, joue en défaveur des, des étudiants. Il y a eu des études alors qui ont été faites sur les textes manuscrits par rapport aux textes dactylographiés. Vous savez que c est, c est, pour le moment, quand un, enfin, ma petite fille qui a 12 ans, quand elle fait un travail, pour le moment elle, elle le dactylographie. Donc je veux dire, c'est quand même quelque chose qui est maintenant une pratique assez courante, et donc on a voulu s'intéresser à ça. Je vous avoue qu'en lisant ces études-là, je me suis dit, bah, à partir du moment où la calligraphie est notée plutôt positivement, ben, ça doit être lié à la lisibilité. Un texte dactylographié doit être plus lisible, donc j'imagine qu'on euh, va avoir un effet. Et eh bien l'effet est inverse. Les textes dactylographiés sont plus sévèrement jugés que les textes qui sont euh, manuscrits. Et l'hypothèse des chercheurs, c'est que quand on a un texte dactylographié en face de toi, on a un niveau d'exigence supérieur. Euh, parce que simplement, euh, on s'attend à ce que quelqu'un qui a, qui, a enfin, qui a utilisé un euh, logiciel de traitement de texte, par exemple, pour manuscrire son texte, euh, devrait mieux présenter euh, les éléments de fond. Et donc, on est un peu déçu quand il ne le fait pas. Et donc, à qualité égale, on va euh, évaluer plus sévèrement les textes dactylographiés. Alors, il y a de plus en plus de logiciels qui s'intéressent aussi à des corrections à l'écran. On est en train d'en développer dans mon équipe. Donc, on a le texte qui apparaît de l'étudiant. On a la grille de correction, on peut annoter ce texte, mais tout ça se fait à l'écran. Et donc, c'est assez intéressant de confronter cette correction à l'écran avec une correction papier-crayon. Le texte est tactilographié à l'écran, la pression est la même, est une... le texte apparaît avec la même fonte, le même espacement, etc. mais papier et écran. Et j'ai envie de dire fort heureusement, on ne constate pas de différence entre les deux modes de correction. Donc voilà, enfin, un biais qu'on a cherché à démontrer et qu'on n'a pas réussi à démontrer. Alors on s'est intéressé à une copie isolée, hein, c'était tout ce que je vous ai dit là maintenant s'intéressait à une copie, la longueur, euh, le fait qu'elle soit dactylographie ou pas, la calligraphie, on s'intéresse à une copie, maintenant on va s'intéresser à une séquence euh, de copies. Alors c'est l'effet de, de contexte ou l'effet de contraste, ça, il a plusieurs noms, et c'est Boni Boniol qui a pu démontrer ça en 1972. En fait, il, il donne une série de copies à corriger à des correcteurs. Et simplement, ce qu'il change dans cet ordre de copie, c'est qu'il inverse dans un premier temps l'ordre des copies. Donc la dernière copie devient la première, etc. Et il a deux groupes de correcteurs. Il voit qu'il y a des différences. Alors il dit, l'ordre des copies est donc influent. Et donc il va aller un petit peu plus loin dans son étude et il va dire, c'est peut-être l'ordre des copies, c'est peut-être la place dans une séquence de copies. Et donc il va mettre ce qu'il va appeler des encres négatives ou des encres positives. Les encres négatives, cest des copies moins bonne, mauvaise, les angles positifs étant des copies bonnes, et il va mettre une copie jugée, dans un premier temps, comme moyenne, soit juste derrière une copie médiocre, soit juste derrière une copie qui est excellente. Et il voit que quand cette copie moyenne est derrière une copie excellente, elle est sous-estimée par l'évaluateur, alors que quand elle se trouve derrière une copie médiocre, elle est surévaluée par l'évaluateur. L'évaluateur il, il voit une copie médiocre, ça l'énerve, euh, il se dit « mais enfin, ils n'ont rien appris ces étudiants », puis il tombe sur une copie moyenne et dit « ah ben celui-là, il a quand même mieux compris ». Et donc il va surévaluer le score de l'étudiant. Et cet effet d'ancrage augmente en fonction du nombre d'ancres. Donc si on a plusieurs bonnes copies, on va être d'autant plus euh, sous-évalué et inversement s'il y a plusieurs mauvaises copies, on va être de plus en plus surévalué. Donc c'est Boniol qui démontre ça en 72. Aux états unis ils répliquent la même expérience en 75. Pour une fois que ça se fait dans ce sens-là, c'est pas mal. Euh, ils arrivent au même, euh, au même résultat. Et puis on a trois auteurs, Hughes, Keenning et Tuck, qui vont vraiment réfléchir à ça et qui vont essayer de supprimer cet effet d'ancrage et de mieux euh, l'expliquer. Alors dans leur première étude en 80, ils démontrent que 1. Cet effet est plus grand pour les copies moyennes. C'était l'expérience de Boniol. Ils prenaient une copie moyenne. Quand on a une bonne copie, qu'elle soit derrière une, une autre bonne copie ou derrière une copie médiocre, ça a moins d'effet. Quand on a une copie médiocre, ça a moins d'effet aussi pour les copies anticipées. 2. Euh, ça ne dépend pas de la place de l'encre. Donc si tout ce système d'ancrage a lieu au début. Ou à la fin du test, l'effet de contexte est euh, identique. Et deux, ça ne dépend pas non plus du style de correction. Alors, petite parenthèse, quand on copie, corrige une, une rédaction, un essai, une question à réponse ouverte longue, euh, il y a deux manières de le corriger. Il y a une manière holistique. On lit tout et puis on se dit, bah, combien est-ce que ça mérite Et puis on met 7 sur 10, par exemple. Ou bien on a une série de, de, de critères, et là on est dans une correction qui est analytique. On répond à chacun des critères et puis on somme l'ensemble de ces critères. D'accord Et donc, je, je le dis parce qu'on en, en aura peut-être besoin tout à l'heure, et donc, euh, en fait, il dit que cet effet d'ancrage ne dépend pas du type de correction. On aurait pu penser que ça intervenait plus sur une correction holistique, l'analytique étant plus en lien avec des critères préétablis. Ce n'est pas le cas euh, pour eux. Alors, dans, un peu plus tard... Euh, en 83, ils vont essayer de réfléchir à cet effet d'ancrage et ils disent, mais on va quand même essayer de, de, de, de l'éliminer, cet effet d'ancrage, qui est en effet quand même relativement embêtant. Euh, et donc, ce qu'ils vont proposer, ils vont proposer un plan expérimental dans lequel il y a trois groupes de correcteurs. Au premier groupe de correcteurs, ils ne disent rien, c'est le groupe contrôle. Au deuxième groupe de correcteurs, ils disent, euh, ah, euh, vous savez, il existe un effet d'ancrage, méfiez-vous, vous, vous avez tendance, c'est une tendance humaine, à euh, surévaluer, sous-évaluer en fonction d'eux, etc. Donc ça, c'est le deuxième groupe contrôle. Enfin, c'est le, le, le premier groupe expérimental. Et dans le deuxième groupe expérimental, ils informent sur euh, l'ancrage et ils demandent explicitement au correcteur de noter, pas d'annoter, pas de donner un score, mais de, de noter ce qu'ils pensent sur la lecture de toutes les feuilles, et puis de revenir à la première feuille et la donner un score. Donc ils ont tout lu avant d'attribuer le premier score. D'accord bah Moi, je, quand j'ai lu ça, je me suis dit, bah, c'est bien, ils, vont, ils ont probablement trouvé un moyen de limiter cet effet d'ancrage et eh pas du tout, cet effet d'ancrage existe pour le groupe contrôle et pour les deux groupes euh, expérimentaux, ça ne suffit pas. Alors en 84, ils, ils refont une tentative et ils se disent, bah, tiens, à ces, à ces correcteurs, on va leur donner un canevas précis de correction. Donc on va supprimer ce qui est holistique, mais non seulement on va supprimer ce qui est holistique en passant à un analytique, mais en plus on va essayer de que cet analytique soit extrêmement euh, précis et cet effet d'ancrage continue à nous euh, pourrir la vie. On est dans le cadre de d'essais, donc de rédaction longue. Si on est dans le cadre de formules mathématiques, probablement qu'on aurait euh, en, en, en proposant à canevas précis de correction moins d'effets en général, pas seulement l'effet d'ancrage, mais moins d'effets en général. Mais ici, on est dans le cadre de correction de réponse ouverte longue. Euh, la correction euh, analytique permet justement, ce qu'on qu parlait tantôt, des schèmes de correction qui sont beaucoup plus précis, et donc ça augmente la, la, la fidélité de la, la correction. Je, on, je ne sais pas sur la sévérité, ça dépend des critères et comment ils sont pondérés, mais sur la fidélité de la correction, il y a un effet euh, positif. Alors on a parlé des copies, et de l'enchaînement des copies des unes par rapport aux autres, on va un peu parler du correcteur maintenant. Est-ce que le correcteur en lui-même euh, euh, biaise les résultats en fonction, du, par exemple, du moment auxquels il corrige les copies. On va s'intéresser à la fidélité euh, intercorrecteur. Donc on va euh, être dans le premier plan que je vous disais tout à l'heure. On va présenter une série de copies euh, à des correcteurs. On laisse un peu passer le temps, on leur resoumet euh, les mêmes copies. Échelle en 6 points et on constate, dans l'expérience de White en 84, que seulement 20% des copies obtiennent le même score, ce qui est un peu embêtant quand même et que, euh, non seulement ça, mais 58, seulement 58 copies, obtiennent le même score, le score juste au dessus le score juste en-dessous. On est sur une échelle en 6 points. D'accord Donc c'est quand même euh, assez euh, inquiétant. Alors, heureusement pour ça, quand on forme les correcteurs, euh, ça limite cette, euh, ce problème de fidélité. Et je vous passe les autres études, mais qui vont dans le même sens. D'accord Donc on a des problèmes de fidélité pour un même correcteur, à divers moments, d'accord Alors, est-ce que l'expérience, maintenant je vous ai dit, il y avait des expériences plus ou moins expérimentées, va influencer euh, les corrections euh, L'idée de base, c'est que des, des correcteurs novices vont être plus sévères que des correcteurs expérimentés, d'accord En termes de fidélité, par contre, il n'y a pas tellement de différence. Donc, ils restent aussi infidèles ou aussi fidèles les uns que les autres, mais en tout cas, ils sont ces jeunes correcteurs euh, plus sévères. Alors, certaines études se sont intéressées aussi à la personnalité du correcteur. Donc, on fait passer des tests de personnalité euh, à des correcteurs. Dans la première étude, euh, qui est celle euh, des auteurs que vous voyez là, ils sont imprononçables, <rire> pour moi en tout cas. Euh, donc, ils s'intéressent, ils font passer le A5 Personality Questionnaire, et euh, ils vont voir s'il si y a un, une des variables de ce questionnaire qui est corrélée à la sévérité. Et ils trouvent qu'il y en a une, et c'est cette fameuse échelle qui vérifie si vous avez répondu honnêtement à toutes les questions, hein, l'échelle d'honnêteté ou de désirabilité sociale. Et donc ils arrivent, dans leur conclusion, à dire que les correcteurs recherchant une espèce de désirabilité sociale vont être moins sévères que ceux qui ne sont pas préoccupés euh, par ça. Pal utilise le même euh, schéma expérimental, change de, de questionnaire, il prend deux groupes de correcteurs, un jugé efficace, l'autre jugé inefficace. Je vous passe les détails qui ont permis de faire ce, ce classement-là. Et Il constate que les, les correcteurs efficaces euh, ont sur les facteurs euh, réalisation de toit et dominance, ils sont supérieurs aux correcteurs euh, inefficaces et qu'ils ont moins de besoin d'affiliation. Donc la personnalité même du correcteur peut avoir une influence sur le score et sur sa sévérité. Alors évidemment, il y a tous les états transitoires. Cette expérience de Townsend young est intéressante aussi, euh, parce qu'ils vont montrer à des correcteurs, avant les corrections des films, qui sont censés plonger les correcteurs, soit dans une ambiance triste, soit dans une ambiance plutôt euh, gai. Et puis ils voient si ça a un effet... Ah, l'état d'humeur qu'on peut avoir, si ça a un effet, sur la sévérité qu'ils vont avoir. Et ils voient que ça a un effet, mais seulement sur la première copie. Donc après, qu'une fois qu'ils ont corrigé, ils sont dans leur, dans leur, dans leur job, et là, et là, ça va mieux. Quoique, ils constatent un autre effet, c'est qu'on a tendance à donner les scores les plus élevés quand on est triste. Bon, voilà. La fatigue, euh, dans l'expérience qui est ici, vous avez les, les slides, donc je peux avancer un peu vite. Euh, dans l'expérience qui est ici, on dit qu'elle n'a pas d'effet, mais on est dans le cadre d'évaluation à l'oral, avec un dispositif... Euh, qui est un dispositif d'Ecosse, examen d'objectifs cliniques structurés, qui est un dispositif un peu spécial dans lequel je ne vais pas rentrer, mais il n'y a pas d'effet. J'ai lu d'autres études, mais je n'ai pas retrouvé les références, donc je ne les ai pas notées, qui disaient que la fatigue du correcteur influençait sa fidélité, non pas sa sévérité, mais sa fidélité. Ben oui, quand on est plus fatigué, on fait plus d'erreurs. Le profil euh, du correcteur, ça aussi c'est assez euh, intéressant. C'est un examen de, de Chinois touristique, hein, donc c'est des, des étudiants en, en tourisme, et ils ont un examen de, de Chinois pour... Euh, voilà. Et il y a deux types de correcteurs. Donc il y a des correcteurs qui sont des professionnels du Chinois, donc des enseignants en chinois. Euh, et puis il y a des professionnels du tourisme, mais qui sont chinois d'origine. Et donc on va voir si les professionnels du tourisme ou euh, les professeurs de Chinois vont avoir les mêmes... Euh, Correction, la même, euh, oui, la, les, mêmes, les mêmes scores, vont scorer de la même manière les étudiants. La réponse est que grosso modo c'est oui, mais que quand on s'intéresse un peu aux sous-rubriques de, de scoring, les euh, professionnels du tourisme vont être plus attentifs à la prononciation, alors que les professionnels euh, de l'enseignement vont être plus intéressés par la grammaire et euh, euh, le vocabulaire. Donc on voit qu'il y a quand même des petites divergences et on voit aussi que les professionnels du tourisme vont avoir moins de facilité à opter pour des scores extrêmes. Donc ils vont choisir une tendance centrale. Alors, ce que je vous ai dit pour un correcteur qui n'est pas euh, fidèle d'une fois à l'autre, bah c'est tout à fait la même conclusion quand il y a plusieurs correcteurs. Quand plusieurs correcteurs évaluent une même copie, ils ne donnent pas les mêmes scores. Vous avez les tableaux qui vous précisent tout ça. Sachez quand même que Pierron en 69 a un peu réfléchi à combien il faudrait de correcteurs pour arriver à un score qui reflète la réalité, donc qui est tout à fait fidèle. Il dit qu'il en faut 13 en mathématiques. On a vu, les schèmes de correction sont plus faciles en mathématiques. Donc, il en suffit qu'il y en ait 13 qui corrigent la même copie pour arriver à avoir une fidélité. On est à 127 pour une composition en France, non, à 78 pour une composition française, et à 127 pour une dissertation philosophique pour arriver à un score de, de, de fidélité de 0,99, qui est un score vraiment très important, théorique de, de fidélité. Mais enfin, ça montre bien, d'une part, qu'il y a certaines matières qui sont plus faciles que d'autres à corriger, en tout cas qui permettent une fidélité supérieure à d'autres, mais d'autre part, qu'il faut un certain nombre de correcteurs si on veut être tout à fait, euh, euh, avoir un, un, une, une note qui est tout à fait euh, valide. Alors... Ici, bah, je vous la montre quand même. Ce qui est intéressant ici, c'est que on va s'intéresser au seuil de coupure. C'est celui que les étudiants aiment bien. La réussite, l'échec, ça les étudiants, ils aiment bien. On va proposer une série de copies à six correcteurs et on va regarder... Bah, pour combien de copies les correcteurs sont tout à fait d'accord entre eux sur cette copie mérite un échec Ou sur combien de copies ils sont tout à fait d'accord entre eux cette, mérite, cette copie mérite une réussite Et puis on va s'intéresser à ceux pour lesquels il y a des divergences entre les correcteurs. Ce qui est quand même vachement important, parce que ça voudrait dire qu'en fonction du correcteur qu'on a, on rate ou on réussit. Ah, l'unif, c'est quand même vachement important. Eh bien, c'est la colonne du mieux qui nous intéresse, et on voit que euh, en philosophie, on revient sur ces difficultés à, à utiliser ça, il y a 81% des copies pour lesquels les correcteurs ne sont pas d'accord sur la réussite ou sur l'échec. Donc c'est quand même des, des données qui me semblent assez importantes et assez essentielles. Alors on va s'intéresser à l'évalué lui-même maintenant. Et qu'est-ce qu'on voit sur cet évalué C'est que le genre de l'évalué influence des éléments. Dans cette première expérience qui est relatée ici, on a une série de copies. La moitié des copies sont réalisées par des filles, la moitié par les garçons. On supprime les noms et on redonne aléatoirement à ces copies un nom soit masculin, soit féminin. D'accord Donc c'est aléatoire. Hmm Il n'y a pas un effet de compétence là derrière. ou de C'est vraiment aléatoire. Et qu'est-ce qu'on constate dans cette étude de, de Goddard Spears, en 1984, c'est que les copies à prénom masculin sont moins sévèrement évaluées que les euh, copies à prénom féminin. A tel point que Bessler en 1988 prend les résultats d'un test d'anglais quand les noms étaient donnés, donc quand le correcteur avait les noms, et puis une fois que les noms n'étaient plus donnés, et il arrive au fait, à la conclusion, que 27% des filles avaient un seuil de passage suffisant quand leur nom apparaissait sur la feuille, et qu'on monte à 47% des filles qui réussissent quand la copie est euh, anonyme. Donc on voit qu'il y a quand même un effet lourd par rapport euh, au fait que, que euh, ce soit une fille ou un garçon qui soit évalué. Là aussi, dans ces études, ils ne précisent pas combien de correcteurs mâles ou, ou, ou filles il y avait, mais c'est quand même assez intéressant. Et là, intéressant, cet effet diminue lorsque les critères de correction sont nombreux, lorsque les schémas de correction sont bien établis. Cette distinction fille-garçon existe moins. Il y a des études sur l'attractivité du prénom. Il vaut mieux avoir un prénom sympathique qu'un prénom pas sympathique. Il y a des études sur l'ethnie de l'étudiant, où l'ethnie de l'étudiant joue. Mais alors c'est assez euh, amusant en fonction des études. Elle joue soit euh, positivement, soit non positivement. Euh, dans l'étude de Baba en 80, euh, on, on voit que des prénoms à consonance euh, marocaine, dans son étude, ont un score inférieur à des prénoms de consonance qui ne le sont pas. Mais aux États-Unis, Fayardo en 85 démontre un effet inverse, les euh, étudiants qui sont afro-américains bénéficient presque d'une discrimination positive de la part de leur correcteur. Alors, euh, plus près de nous, alors, en 75, euh, Boniol et ses collègues euh, nous montrent qu'en fait, euh, l'ethnie du correcteur dépend aussi de la manière dont il valorise, va valoriser ou pas l'ethnie euh, du répondant. Et montrent que les, les évaluateurs qui sont euh, d'origine étrangère vont surestimer les copies d'étudiants qui ont un nom à consonance française alors que les évaluateurs euh, d'origine française vont faire l'inverse même si l'effet est un peu euh, plus petit. L'effet de halo sur l'origine sociale des étudiants là aussi c'est des expériences qu'on va donner en plus de la copie des, des éléments d'information sur l'origine sociale des étudiants et bien l'effet que je viens de vous dire pour l'ennemi des étudiants est euh, le même sauf qu'il est inversé et c'est ce tableau donc il y a un effet. D'accord, globalement. Et quand maintenant on s'intéresse à la provenance d'origine, au milieu social d'origine du correcteur, on voit là qu'il y a un effet inverse. C'est le tableau qui est ici, où quand on a un correcteur d'origine sociale élevée, il va surévaluer la copie d'étudiants d'origine sociale élevée, alors qu'on a un effet inverse pour le correcteur d'origine sociale modeste qui va survaloriser. Euh, par rapport en tout cas à celle-là, les copies d'origine euh, sociale. On voit quand même que pour l'origine sociale modeste, et c'était la même chose pour l'étude que je vous viens de vous montrer juste précédemment, on est quand même relativement stable dans les, en fonction du correcteur. Mais par contre, sur euh, les euh, individus soit euh, d'origine française, soit euh, d'origine sociale euh, favorisée, là il y a vraiment des, des, des effets qui sont dus euh, à l'origine, euh, ou à l'origine. Euh, à l'ethnie du, du correcteur. Bon, je vais vous passer les études, sinon je ne vais vraiment plus avoir le temps, mais en gros, euh, un correcteur a tendance à reproduire les scores qu'un étudiant a déjà eu même s'il ne connaît pas cet étudiant et qu'il ne connaît pas euh, les scores, qu'il enfin, qu ne connaît pas que ce n'est pas lui qui a corrigé les copies précédentes. Quoi. Donc si à un moment donné, euh, euh, vous, avez, vous avez de la formation comme quoi l'élève que vous avez de vous est, euh, devant vous est un élève brillant, même si vous ne le connaissez pas, vous avez tendance à surévaluer euh, sa performance y compris dans des questions orthographiques, donc vraiment des choses où il n'y a pas vraiment d'interaction, on n'est pas dans l'oral, c'est une correction purement orthographique. Si vous avez l'impression que c'est un bon étudiant, vous allez passer plus de fautes d'orthographe que si vous savez ou si vous pensez que c'est un étudiant euh, qui est moins fort. Alors, la distribution forcée des lois euh, et la loi de posthumus, l'enseignant a tendance à reproduire la même courbe, souvent une courbe de Gauss, par rapport à toutes ses corrections. Ce qui explique pourquoi, alors que les cours changent, alors que les corps d'étudiants changent, on arrive toujours à avoir plus ou moins le même taux de réussite et d'échec dans, dans des sections. Donc il y a vraiment cette tendance-là qui est de reproduire une courbe de Gauss et la même courbe de, de Gauss. On a souvent, nous, des enseignants qui viennent nous trouver en disant « Écoutez, je suis un peu attaqué dans ma faculté, j'ai trop de réussite ». Et les gens de ma faculté trouvent que ce n'est pas normal dans mon cours d'avoir autant de réussite. Est-ce que vous ne pourriez pas venir leur expliquer que c'est pas plutôt pas mal parce que effectivement les pédagogues sont plutôt accros à des cours borgies. Ça veut dire que les étudiants ont bien appris et que le prof a été bon, d'accord. Donc tout le monde a réussi. Évidemment, si on a l'école de fin où tout le monde réussit avant même l'examen, là on n'est pas dans ce contexte-là. Mais quand vraiment l'examen est bien fait et qu'on a une cour borgie, on est plutôt content. Mais dans les facultés, à Liège, sûrement pas à Louvain, mais à Liège, des profs ont certains problèmes parce qu'ils ont une courbe qui favorise trop la réussite ou qui favorise trop euh, l'échec. Pour les euros parce qu'en fait, beaucoup d'études que je vous ai montrées sont, sont basées sur l'écrit, il bah, n'y a pas de raison de penser que ça va mieux, surtout que les critères visuels sont bien plus grands. L'origine sociale, bah, sur une copie éc écrite, elle n'est pas nécessairement dotée, mais c'est vrai qu'il y a quand même parfois des repères qui permettent de le deviner euh, Lorsqu'on a un étudiant en face de, toi, de soi, sa là, là, là, ça, ça, ça facilité à parler, euh, son assertivité, enfin tout ça, c'est des éléments évidemment qui rentrent en jeu dans une, dans une évaluation. Et je vous ai mis euh, une petite caricature de Kroll pour illustrer ça, et pour illustrer aussi cet effet de stéréotypie euh, euh, là-bas. Alors du coup, bah, vous voyez, il y a beaucoup de biais sur les évaluations qu'on qu met en œuvre, ça fait même un peu froid dans le dos. Je pense même que si les étudiants étaient au courant de tout ça, on aurait un peu plus de problèmes que que ce qu'on a actuellement, ça a poussé le Canada à adapter toute une série de, de procédures de testing. L'oral, qui chez nous reste quand même un, un élément important, il est complètement banni dans certaines universités au Canada. Il y a une surévaluation du testing standardisé aux États-Unis jusqu'à il y a une vingtaine d'années. Ils font un peu marche arrière, mais le testing standardisé élimine un certain nombre de biens, même si ça peut en introduire euh, d'autres. Le testing standardisé favorisant par exemple les garçons par rapport aux filles. Euh, mais donc, notre travail à nous, je vous ai dit, c'est accompagner les enseignants. Et donc, on, va, on a essayé de prendre en compte l'ensemble de ces, de, ces, de ces critiques, l'ensemble de ces biais, pour formaliser une approche qualité en termes d'évaluation. C'est une approche qualité, quand un enseignant à Liège va travailler avec nous, la première chose qu'on lui, qu lui dit, ce n'est pas les biais, c'est d'abord l'approche qualité, puis après on lui explique pourquoi cette approche qualité est importante, en amorçant les biais, mais pour qu'il sache qu'il y a des solutions, des solutions qui ne vont pas le mener à 100% de qualité. Il y a des biais, l'effet de contexte, voilà, plein d'auteurs ont essayé de, de minimiser, ils n'y sont pas parvenus, d'accord Donc cet effet de contexte, il restera. Mais, voilà, d'éliminer au moins ce qu'on peut éliminer, de monter, je vous l'ai dit, c'était mon introduction sur ce continuum de qualité. Alors ce cycle qualité, euh, le voilà, il comprend huit étapes. La première étape est une analyse de la matière. Et puis après, j'aborderai chacune des huit étapes avec un slide rapide, donc je ne vais pas euh, décrire trop. Mais la première étape, c'est une analyse de la matière. On va analyser... La matière, ce qu'elle recouvre et ce que devrait recouvrir l'évaluation. La deuxième étape, et seulement cette deuxième étape, en fonction du travail d'analyse qui a été fait, on va décider des modalités de questionnement. J'ai bien dit des modalités de questionnement. C'est vrai que beaucoup d'enseignants n'en utilisent qu'une, le QCM, mais on pense que, voilà, sauf dans des cas particuliers, il faut avoir des modalités de questionnement qui sont choisies en fonction des résultats de cette première étape. On a une troisième étape qui est la construction des items ou des questions. On a une quatrième, et seulement la troisième étape. Beaucoup d'enseignants, quand ils conçoivent un QCM, commencent directement par les questions. Nous, c'est notre troisième étape, il y a déjà le gros du travail, je peux vous dire qu'analyser sa matière avec une pensée évaluative, c'est un gros travail qui a euh, été fait préalablement, avant même de se poser la première question. Étape 3, questions. Étape 4, entraînement. On pense que les étudiants ont le droit d'être entraînés aux procédures d'évaluation qu'ils vont rencontrer. Quel genre de questions vous posez Quelles sont vos exigences en termes de, de correction euh, Si vous faites des QCM, quel type de QCM est-ce que vous, vous faites Est-ce que c'est des QCM de détail Est-ce que c'est des QCM euh, plus de réflexion, d'analyse On peut en faire. Est-ce que vous utilisez des modalités particulières Vous savez, à Liège, nous, on utilise des modalités particulières qui sont, par exemple, le degré de certitude. Les étudiants doivent donner un degré de certitude en plus de la réponse qu'ils donnent à un QCM. Mais quand les étudiants font ça, il faut les entraîner préalablement. Sinon, on va recueillir toute une série de, de, de, de biais. Ceux qui s'en tirent mieux avec la modalité parce qu'ils l'ont rencontré avant vont avoir un biais positif et ceux qui, c'est la première fois qu'ils tombent sur des QCM, euh, vont avoir des, euh, des biais négatifs. Donc, entraîner les étudiants. Cinquième phase, la phase de passation. L'examen a lieu. Il y a là aussi toute une série d'éléments auxquels il faut être attentif. Sixième phase, la phase de correction. Et cette phase, elle est primordiale, y compris dans les QCM. Alors, vous comprenez bien, dans la question à réponse ouverte longue, on en a beaucoup parlé, cette phase de correction, elle est porteuse de biais, donc on va être particulièrement attentif, d'accord Mais même dans les QCM, il y a des indicateurs, et vous en verrez tout à l'heure, de qualité de la question, et chez nous, on a 40% des enseignants qui, suite à ce rapport d'analyse, modifient leur test, c'est-à-dire suppriment des questions, ou donnent le poids à tous les étudiants pour une question, ce qui évite que des étudiants qui avaient réussi la question soient pénalisés. Ou valorisent un autre distracteur, disent, « bah Oui, la, réponse a, enfin, la solution A était correcte, mais la 3... » Finalement je ne peux pas l'exclure, je vais quand même permettre aux étudiants qui ont répondu 3 d'avoir le poids. Donc il y a toute une série d'options qui sont faites, ce qui augmente la fidélité, on a fait des études là-dessus, ce qui augmente la, la fidélité de euh, la correction, enfin, du, du testing. D'accord Donc l'étape de correction elle est vraiment cruciale. Et Étape de feedback. D'accord on, on a beau évaluer les, les étudiants qu'on a, on a avant tout, sauf quand l'évaluation est purement externe, et même dans ces cas-là, il faut voir qui l'organise, on a avant tout une, une, une vision formative de notre métier. Donc on a là des feedbacks qui peuvent être intéressants, dont on le aux étudiants, pour qu'ils sachent exactement euh, les compétences qu'ils ont, celles qu'ils n'ont pas, etc., etc. Et la huitième étape est une étape de macro-régulation. On a donné les feedbacks, on a mené l'ensemble du cycle, Waouh La session est finie, on peut respirer un peu. Mais tant qu'on respire, qu'on en profite un peu pour voir ce qui a bien fonctionné dans les sept premières étapes. Et comment on pourrait améliorer, puisque dans l'université, vous savez, ça revient à toutes les sessions, les cohortes d'étudiants reviennent avec le, un examen qui porte sur les mêmes matières, etc. Mais comment est-ce qu'on peut améliorer ça pour monter dans une spirale qualité Donc monter sur ce continuum qualité. La qualité, c'est bien le chemin. d'accord et donc, ce cycle, on le présente parfois en spirale, c'est une spirale qu'on espère monter vers la qualité. C'est assez pratique de présenter ça aux enseignants, parce que si on ne leur présentait pas ça, ils seraient sûrement atterrés, après qu'on leur ait dit tout ce qu'on sait sur l'évaluation en plus d'une heure, sur le travail qu'il leur reste à faire pour essayer d'améliorer la qualité de leur dispositif. Et qui dit, ils seraient atterrés, ils diraient « oui, bon, on ferait ça l'année prochaine quand j'aurai plus de temps ». Et donc, nous, ce qu'on va leur proposer, c'est déjà d'améliorer un petit truc, et à la limite, c'est nous qui allons le faire. Puis l'année suivante, un deuxième de petit truc. Et puis là aussi, on pourra, on pourra bien les aider. Puis l'année d'après, là, il faudra bien qu'ils le fassent parce qu'on touche à la matière. Mais au moins, ils ont vu qu'une approche qualité était intéressante pour eux. Et ils en ont vu les plus-values pour leurs étudiants. Ils sont plus enclins à entendre un discours sur la qualité à ce moment-là. Alors, passons rapidement sur les étapes une à une. L'étape d'analyse chez nous, pour nous, c'est une table de spécification. On va lister sur la première colonne l'ensemble des concepts qui ont été vus euh, lors du cours, qu'on va pouvoir classer en chapitres ou en sous-chapitres éventuellement. Ça peut être une table des matières, euh, si la table des matières est bien faite, mais parfois on va un peu au-delà de, de la table des matières. Donc ici, c'est sur cette euh, première colonne-ci. Et puis, on a sur les autres colonnes des processus mentaux qui sont visés euh, par l'enseignant. La connaissance, l'application, la compréhension, etc. Et on va demander à l'enseignant de mettre des priorités sur les croisements. Alors ici, le croisement porte sur les chapitres, mais on peut le faire porter sur les concepts. Et donc ici, il est clair que la division cellulaire pour cet enseignant-là et ce qui consiste l'application de connaissances dans un nouveau contexte, ce n'est pas du tout important. Il a une importance zéro pour lui. Ça, ce n'est pas important dans son cours. La division cellulaire est importante, mais ce qu'il cherche de la division cellulaire, ce n'est pas cette performance-là. Ce qu'il cherche, c'est cette performance-là, qui est une performance pour lui de répliquer des choses qui ont été vues en cours dans le même contexte contexte Et donc, grâce à ce travail d'analyse, il va pouvoir mettre une fois par écrit, ce qui pour lui est vraiment important dans sa matière. Et donc, on va s'assurer grâce à ça, parce que c'est le tableau de bord de la suite de l'évaluation, on va pouvoir s'assurer grâce à ça qu'il y a une espèce de validité de contenu. Les questions qu'il doit construire, ce sont sur les éléments importants de la matière. D'accord Et on va mesurer aussi, on va s'assurer qu'il y ait une, une, une validité de process Puisque les process qu'il va mesurer à travers ces questions, c'est les process qu'il juge importants pour sa matière. Donc pour nous, c'est l'élément crucial, c'est une table de spécification. C'est le premier élément. Ce n'est pas le premier élément qu'ils font en général, hein. on les aide plutôt d'abord sur l'étape 6 et 7, mais à un moment donné, pour nous, c'est l'élément crucial. Deuxième étape, c'est l'étape de design. Je vous dis, c'est là qu'on va choisir les modalités de questionnement. On repart de notre table de spécification. Et en fonction des éléments qui sont importants, on va leur demander, mais comment vous allez évaluer ça Alors, on va les guider aussi, hein, on va les aider, c'est un travail collaboratif. Mais là, il va dire, par exemple, comme c'est une question de connaissance, elle est importante, on va mettre deux items, qui seront des items de QCM, ici, dans l'occurrence, de questions à réponse ouvertes courtes. Par contre, ici, là, au-dessus, euh, on va passer à une autre modalité de questionnement, qui sera la question ouverte, ou, ou, ou ce genre d'éléments, parce qu'on sait que, cette performance euh, ne peut pas être atteignable avec des QCM. Et donc ça va nous permettre, en fonction des avantages et des inconvénients de chacune des modalités de questionnement dont je ne vais pas vous parler, mais que vous connaissez ou que vous allez, enfin euh, oui, vous connaissez certainement, ça va nous permettre de bien cibler ce que devrait être l'évaluation et sur quoi elle va porter. Et une fois que vous avez fait cette table-là, bah, il vous suffit de construire les items et le nombre d'items que vous avez décidé lors de euh, votre analyse. Alors je vous ai déjà parlé euh, des 27 règles. Issues, par exemple, pour les QCM issus de la, la test business, on a euh, ici un document euh, qui s'appelle une procédure d'analyse dosymologique euh, pour les QCM où ces 28 règles sont euh, écrites ici et où quelqu'un qui n'est pas nécessairement compétent dans la matière, ce sont des règles formelles. De rédaction va pouvoir passer en revue, euh, c'est souvent nous qui le faisons, c'est un des services qu'on rend à nos enseignants, chacune des questions, euh, en notant les problèmes éventuels que nous repérons, a priori, avant que cette question ne soit posée, sur euh, les questions qui, euh, qui ont été euh, proposées. Et parfois, quand on peut le faire, on ne peut pas le faire parfois dans toutes les matières, il y a des matières dans lesquelles on n'est pas compétent, mais on va aussi proposer une reformulation euh, de la question.